La nomenclature, c'est l'ensemble des noms que vous indiquez sur le fond de carte. On l'écrit toujours au stylo ou au feutre fin et à l'horizontale, sauf pour les cours d'eau dont les noms doivent suivre le tracé. Il existe quelques règles de base à respecter. Le nom des mers et des océans s'écrit en bleu. Le nom des fleuves ou des cours d'eau également. Les noms des états sont portés en noir et en majuscules. Le nom des régions importantes en noir ou en rouge. Enfin, le nom des villes et autres lieux c'est en noir.